Salut tout le monde, on se retrouve pour un nouvel épisode sur Europa Universalis 4. Et j'ai un événement la fondation de la Societas de Jesus, qui est la société de Jésus, euh, qui apparaît au Portugal et en Espagne. Ça me rapporte du prestige et ça leur fait gagner de l'influence sur le pape. Et on a euh, l'approbation pontificale de l'ordre des Jésuites, qui était plutôt puissant en Espagne. Et en juin en Espagne, j'ai eu un événement. Euh, les laisser, aux, les laisser agir aux colonies ou pas euh, voilà voilà on a eu quelques révoltes euh, malgré ma contre-conversion le pays est toujours en train de passer de plus en plus bon, on a 75% c'est encore très bien j'ai 7.5 de puissance des, mercena... des missionnaires pas des mercenaires euh, et la statue de guerre est pas très loin de zéro on est toujours à 1-3 il nous reste 13 mois ça va arriver, ça va arriver. L'Autriche m'a proposé une offre d'alliance que j'ai refusée Puisque euh, je suis désolé mais j'ai besoin de certaines de leurs provinces. Et même toujours. Mais je les ai déjà remplacées. Et d'ailleurs j'ai un accès militaire en Autriche. Il faudrait que je vire. C'est peut-être pour ça en fait. Parce que j'ai déjà des relations avec eux qui me proposaient. Euh, et à la place de l'Autriche je pourrais offrir à la Bohème. Bohème qui a sauté sur l'occasion de s'attaquer à la Hongrie. Alors qu'elle était faible, clairement. Pas d'alliés, ça rend faible. Et je pense que les ottomans sont les suivants à sauter sur l'occasion. Peut-être que je me trompe. Mais bon, on verra. Euh, J'ai légitimé toutes les provinces du coin. Donc c'est le moment de créer les états. deux nouveaux états. quelques provinces hérétiques quand même beaucoup par là moins par là plus on s'éloigne du centre moins il y a de chances d'être converti je pense oh là là mais ça convertit quand même euh, à mort ces centres de réforme et tout faudrait que je faudrait vraiment que je tue les deux près de moi euh, alors qu'est ce que ça donnerait ça bohème ottoman alors j'étais plutôt partant pour attaquer celui que la Bohème ne soutient pas avec l'Autriche Et avec de mon côté l'Espagne et la Grande-Bretagne C'est ça qu'on va faire je pense dans 7 mois Sachant que Ils ont pris Donc il faudrait que je prenne Florence et Pise moi Florence, Pise et Friol oh, ça va faire beaucoup je sais pas si je pourrais On peut convertir Molise Bon, j'ai essayé de freiner, mais le désir de réforme apparemment ne dépend pas tellement de la volonté du pape. J'ai beau me comporter relativement bien en ce moment. Il est monté, monté, monté, monté, monté, monté. Bon, j'imagine que plus il y a de pays d'Europe, plus ils ont de la chance de faire monter le désir de réforme. Je devrais être content qu'il y ait peu de pays dans cet empire. Il y a 46 princes hérétiques, 47 sur 58, donc c'est une grosse majorité. Donc j'imagine que la foi dominante pourrait bien changer. On est en décembre. On va attendre janvier pour prendre le tech. Un de réputation diplomatique. Ça m'intéresse pas mal. On va la prendre. Je pense que je suis encore assez loin sur la réforme. Ah, je l'ai prise à Rome. Euh, ouais, On va attendre que ça se développe. De toute façon, je prendrai des provinces à des gens qui l'ont. Enfin, surtout à des gens qui l'ont. Euh, Grande-Bretagne et Espagne euh, Me suivent On va le faire hein, je pense Qu'on est bon Juste j'aimerais aller passer de l'autre côté eux S'il vous plaît mes alliés ne déclarez pas de guerre pendant ce temps là Ça m'arrangerait un peu Ah j'ai perdu des bateaux Qui me servent au transport des unités euh, Ignorez les Euh, mes diplomates qui ne servent pas vont améliorer mes relations avec l'Espagne avec la Grande-Bretagne euh, et avec la Pologne on a déjà peut-être beaucoup amélioré ouais. avec euh, les mamelouks, disons ils m'aiment bien voilà et le dernier on va dans le début du mois alors pour chaque province possédée pendant 15 ans. Ah là là Ça va me coller l'agitation par contre Ouais. On va réduire l'agitation. Hop, logiquement il y a moins d'agitation là. Ça n'a pas eu d'impact où je rêve. Normalement ça aurait dû avoir un. Oh, il n'y a presque plus de provinces qui se révoltent. C'est une bonne nouvelle. Peut-être parce que j'ai déjà maté tous les rebelles. Euh, Grande-Bretagne, Espagne, rejoignez-moi. Le but étant de prendre Florence d'abord. Le fort est à 2000 de garnison. Euh, J'aimerais avoir un autre général. Celui-là va dessus, lui-là. Et on va couler quelques bateaux. Poc, et hop, se ranger. Il y avait une armée autrichienne ici, ils ont dû filer Au niveau équilibre on est beaucoup plus nombreux Mais faut encore que mes alliés arrivent Ouf, On arrive à s'échapper J'ai réagi assez vite Ah non pas complètement euh... Bon d'accord Aïe aïe Bon je crois que j'ai une compagnie mercenaire qui est morte Bon il aurait bien fallu que je m'en débarrasse un jour ou l'autre Mais surtout un micro-groupe comme ça Euh... Alors si j'ai juste les cavaliers On va les changer Dépêchons-nous dépêchons de ne rien faire Et exigeons que cette terre ne soit rendue <rire> Et difficile garder un oeil sur tout le monde partout en permanence En outre les limites entre, sur les entre les propriétés foncières de chacun Ne sont souvent basées que sur la coutume Tout au plus sur des documents anciens rédigés Alors que les passages pouvaient avoir un aspect bien différent Pour quiconque en a les moyens Cela peut être aisément peut aisément être exploité. C'est ainsi qu'un certain nombre de familles de nobles prééminents ont usé de leur influence considérable à Roma pour, prétendre de façon substantielle pour étendre de façon substantielle leur domaine dans la province de Abruz. Si nous souhaitons préserver les domaines de l'État, mieux vaut donc agir vite. Cas, je ne fais rien. Les nobles gagnent 1%. Sachant qu'on pourrait... Oh, on ne va rien faire. Je vais leur laisser prendre 1% du pays. Et de l'autonomie dans la bruse. J'ai fini le siège de Sienne. Le siège de Sienne. Le siège de Sienne. Oh non, il y a un missionnaire. Ils vont m'empêcher d'utiliser mon missionnaire. Mmh. J'ai sauvé la compagnie avec le général. Bon, il n'est pas méga génial, mais. Oh, l'Espagne a fait le boulot. On va se permettre de sortir. J'ai envoyé la compagnie mercenaire, libérer la province. Mercenaires, aider les missionnaires. Ah, je suis en guerre contre la Provence aussi. Mais je vais prendre tellement de surexpansion que je me vois mal faire je ne sais quoi. Alors, l'un des... des nobles de la province de Kobula a tant maltraité et mécontenté pay... les paysans qu'ils envoient une délégation à Roma pour demander réparation. En acceptant de recevoir cette pétition, le pape se rendra fort populaire au sein de la paysannerie, mais cela sera aussitôt considéré comme un empiètement sur les droits de la noblesse. On voilà, va je rejeter et... Oh mince, ils se sont révoltés super loin. J'aurais dû regarder où était la province avant. Encore plus, j'avais un bouton et tout. Hop, alors si le ministère est à Pise, ils vont mourir. Pas pour dire, mais hop, c'est fini. On a pris le siège de Trévise, ça avance bien. Aïe aïe, on se bat. Ah, c'est normal. On a gagné. Il y a une conversion à la fois protestante. J'ai surtout des protestants, hein, pas des réformés. C'est étonnant que les territoires du pape soient aussi prompt à se révolter. Pourquoi l'Espagne elle s'en va, elle revient, elle s'en va, elle revient euh... Il y a moyen de faire un détour sans les toucher bah, voilà. Ce serait quand même mieux. Alors ils se sont rendus pour aller siéger là-haut. Je pense que la province va la faire sortir de la guerre. Ce sera une punition assez importante pour eux. L'Autriche s'amuse sur mes provinces pendant que je suis en train de prendre ces territoires. On va tout de suite foncer à sa capitale. On va perdre des J'espère qu'ils vont continuer à siéger. Non, ils arrivent vers moi plutôt. S'ils arrivent trop proches, on va replier la compagnie de mercenaires. Euh, surveillons les mercenaires. Surtout vu le nombre que j'en ai. Que j'ai. Ça va pas me coûter cher. Et si ils mis son stack wipe, j'aurais même pu aller surveiller. Euh, L'Autriche euh, Vois-tu Il va falloir lâcher ces deux terrains là Donc, Tu vas prendre le temps qu'il te faudra pour accepter Mais il faut lâcher euh, La Provence Elle est tellement occupée que je me vois bien dire ah, Vous sortez Avec une petite province en procession Non Avec la rupture de l'alliance avec la France Yeah C'est fait Ah mince ils ont été plus rapides que moi pour euh, euh Non on va continuer à Pro euh, utiliser la censure Je préfère avoir un pays stable On a 75 de score Toc toc Ça ils veulent pas Ça m'a demandé combien d'expansion de, agressive. Oh trop Enfin, trop, c'est une façon de voir, mais... Et si je prenais pise plutôt Là, ça leur conviendrait, mais ça m'arrange pas tellement de prendre pise. Donc ça, c'est 28, ça c'est 18, et ça c'est 32. Pourquoi je peux pas prendre ça, en fait C'est leur capitale, ça convient pas C'est une province que j'ai revendiquée et tout. Ah, on va faire comme si. Donc... Là, on aurait 68, ça me ferait 4 de moins. Donc, 4 de moins avec Salzbourg. Munich, Salzbourg et Ligue ils sortent. Si jamais j'atteins une fin d'année, euh, ce que je dois pouvoir faire, euh, je ferai sortir tous ceux qui sont à 56 également. Et j'aurai les 59, 61 et plus dans la croix quand même. Euh, C'est ce qu'on va faire. Clairement. Novembre. Faut que je puisse demander à l'Autriche ces territoires par contre 145 de nom Ok Ils veulent que je les siège bien hein. Ce sera pas cette fin d'année alors ouais, Ils m'ont occupé des provinces là-bas Mais je crois pas que ça justifie Le fait de pas, pas lâcher la guerre hein. La Bohème a pris deux provinces La Bohème est mon allié séparatistes un peu partout peut-être là entre autres j'ai pris Adige à, à mon avis ça va les motiver un peu plus l'Autriche 33, ok oui c'est parce que c'est un gros pays qui a beaucoup de différences Je pense que c'est tout J'ai le commerce de verre Ah oh Je peux me replier normalement Ah je peux pas me replier sur cette province, ça explique cela euh, est-ce qu'ils sont pas prêts à faire la paix maintenant Non, non Bah on va perdre l'unité euh, je pense Si J'aurais dû lancer tout le monde. Hop. Oh oh oh, ouais, hop. tout le monde y va. Répol, révolte de au cœur de mon territoire. Euh, qui est le plus gros Lui Non, pas du tout. Lui, hop, on va t'en occuper. Et tous les autres. Donc l'Autriche, là je pense que vous avez eu votre raclée. Non, pas encore. Très bien. Pour la province Et allons de ce côté là Faire euh, je sais pas trop quoi Oh ils se sont La Croatie a été libérée je pense Par la euh, Bohème à mon avis Oh là on les croise Ça va ça ça sent la fin de guerre hop Ils sont passés en faible Ils ont plus d'armée Ils sont plus chefs de l'Empire, ils sont quand même en passe de le redevenir à peu près. Il y a 1, 2, 3, 4 pays pour eux. 5 pays pour eux. Ouais, ils risquent de le redevenir. Bon. Même si j'arrive à montrer qu'ils sont faibles. Ça ne suffira pas à grand chose. Et donc là, si on prend Florence, en fin d'année, ça devrait aller. Il faudra que je les rattaque pour pays, c'est dommage, mais c'est comme ça. C'est des séparatistes qui soulèvent au milieu de mon territoire, ils m'ont fait gay J'avais la culture ombriette, c'est ma culture. Il euh, n'y a pas de raison que j'ai des séparatistes. Ça devrait pas être des séparatistes, ça devrait être des, des autonomistes ou je sais pas quoi. Oula quand celui attaque l'Autriche. Ah Il est. Complètement malade, il attaque tout seul. Il va se faire annexer, je pense. Non, avec un allié ici, Brégance. Et il y a la Lituanie contre eux. Il va se faire raser, hein. Je vois pas d'autres euh, trucs. C'est pas parce que l'Autriche a perdu toute son, tout son armée temporairement qu'elle est pas capable d'en refaire une à toute vitesse. Hein. Euh. Hop, on va faire ça. Pour équilibrer dans le bon sens. Capitanate, on reconvertit. Ah, ah, on était en décembre. J'aurais dû faire avant, mais c'est pas grave. De toute façon, tous les pays autour avaient déjà de la surexpansion. C'est utile de le faire le, le 31 décembre si jamais il y a des pays qui n'ont pas de surexpansion et que du coup, ils en gagnent et ils en perdent tout de suite après. Ce qui n'est pas le cas ici. Euh, bon, ça fait un peu beaucoup de monde, mais l'Autriche et la Hongrie ont une trêve avec moi. La Bourgogne, j'espère qu'elle m'aimera suffisamment. Hop... La Provence aussi voilà. Merci petit mes petits messieurs On va faire un petit coup de focus Administratif J'ai des révoltes Donc pour l'instant on va faire ça La Hongrie n'est plus un rival valable Tu m'étonnes oh La Moldavie s'est libérée c'est bien curieux, ça. Il me faut un autre rival Non, il n'en faut pas un, mais je peux en prendre un autre. Par exemple, la Russie qui m'a mis... Ils ont une armée plus petite que moi. Si ça se trouve, j'arriverai à les éclipser. Si ça se trouve, pas du tout. Mais bon, on va voir. On verra. J'ai eu deux provinces qu'il me fallait. Euh, en soi, je pourrais redevenir copain avec le triche à part le fait qu'il me déteste. D'accord, je peux améliorer encore là-bas Oui, on dirait. Améliorer les relations. On est encore alliés avec eux. Non, on n'est plus allié avec Milan. Si, on est allé avec Milan alors qu'on a, on avait moins, moins 4 de relations. Je sais pas vraiment comment c'est possible. Ouais, ils se sont fait siéger instantanément. Ils ont moins 35 de score de guerre. Soit l'Autriche est... Oh là là, bah oui, bah, quelle bande de naïfs c'est l'Autriche, hein. c'est pas je ne sais quoi Pas enfin, parce qu'ils sont tout seuls Qu'un tout petit pays comme vous peut les attaquer Je pourrais tenter euh, d'attaquer Eux euh, Pour ça il faudrait d'abord une revendication J'aimerais une revendication au moins sur cette province là Ils sont catholiques C'est au moins une bonne nouvelle Ah Et ils sont en train de se faire convertir Peut-être que la Hongrie a une meilleure résistance au... au machin. Ils ont pris les doctrines religieuses. A tous les coups, c'est ça. Quand on prend les doctrines religieuses, on est bien protégé des... de la réforme. et Sinon, non. Oui, Ils n'ont pas pris la, réforme. la doctrine religieuse, mais ils sont un peu loin. Le brandebourg il doit être bien protégé, je pense. On peut vérifier. Et on peut voir si ça colle au bord. Non, ils n'ont pas religieuse. Bon, je sais pas. Euh, on va garder euh, fortification locale. J'ai deux provinces réformées et tout le reste c'est du protestant. Comme quoi les foyers qui sont loin ils ont pas tant d'impact que ça. Lui il est proche, c'est un foyer de la réforme. C'est un réformé, il est proche de moi et pourtant il fait pas d'effet. Et la France, euh, zéro province hérétique. Euh, c'est quoi le Bins C'est quand même curieux. Euh, oui, vas-y, passe le Portugal. On a trop de points militaires. Ah, c'est un peu cher pour développer Rome. Mais en même temps, Rome, c'est à peu près ma seule province que j'aurais pas à reconvertir. Et qui sera donc directement dans le poids catholique de l'unité religieuse. C'est fou avec toutes ces provinces là. Donc, celle là, il y en a que j'ai bien, bien développé. Plus cette ligne là, plus celle là. Plus tout un paquet ici. Euh, j'ai que moins de. J'ai 22% de mon pays hérétique. Moins 39. Euh... 44 hérétiques sur 54, il n'y a plus que 10 non-hérétiques. J'imagine que c'est pas l'Empereur et les Cités Libres. La Bohème a bien résisté aussi. J'ai l'impression que la réforme s'attaque pays par pays et que moi, j'y suis passé. Euh, on accepte. Le but est plutôt de redevenir copains avec eux, même si euh, on a la masse d'expansion agressive et tout. Euh, la prière les sauvera. Oh il y a la Serbie, mince, elle est déjà liée à la Bosnie garantie. C'est la seule province serbe que j'avais pas pris à la Hongrie. La voilà, libre. Donc Moi j'ai des dev côtières de niveau 2 à faire. Hop. Alors, On va accepter. Les hérésies se propagent dans le pays. Un pays voisin vient d'embrasser une fausse croyance alors, que, alors même que nous devrons à déraciner cette peste hérétique qui ne cherche qu'à déstabiliser la foi chrétienne. Peut-être s'imagine-t-il que nous n'avons pas remarqué qu'ils ont permis à ceux qui se détournent de l'église catholique de faire la loi dans leur capitale pour répandre de là les plus odieux mensonges S'imagine-t-il que nous n'avons pas remarqué que nous, que, que chez nous, certaines de nos provinces se détournent de la véritable vraie foi euh, friction en frontière avec Luc Ou alors on perd du prestige et on gagne des points On va leur faire croire Qu'on va les attaquer En fait on les attaque pas Sauf qu'en en pratique euh, J'ai déjà des revendications sur eux Donc si jamais je veux les attaquer Et en plus je les réattaquerai probablement avec seulement la bohème Il n'y a pas de quoi pour l'instant. Je, je vais quand même attendre que ça diminue partout. Pour éviter d'en prendre une. Je n'ai pas intérêt -ce que la Bohème ou la Hongrie puissent rejoindre. Surtout la Bohème qui fait 30 000 hommes. La Hongrie est encore en guerre contre quelqu'un ou... Non. L'Autriche a gagné sa guerre et elle a annexé les deux provinces. C'était l'erreur de votre vie les gars. Je ne sais pas si vous en avez conscience mais... Attaquer l'Autriche c'était l'erreur de votre vie Oh j'ai plus de province agitée Enfin j'en ai à 0,3 mais c'est tout Je pense que c'est les provinces hérétiques ou où... Visco ou la culture n'est pas Ah si elle est acceptée Ah mais là ils se sont révoltés il y a peu D'accord Mettons un terme tout de suite à la contrebande ça coûtera moins cher à terme on a des, des à Pérouse Où c'est Pérouse Pérouse Envoyant la compagnie mercenaire limiter un tout petit peu l'agitation puisque ça suffit paraît-il plus de la de guerre c'est peut-être l'heure de s'arrêter non pas encore je reste encore avec vous un moment et Yazan est gros parce qu'il allait à la Russie La Russie a pas bien joué sur ce coup là Parce qu'elle aurait pu s'en faire un vassal Et maintenant c'est juste un allié J'ai enfin récupéré la tech Qui me manquait Qui me permet de faire des plantations pas table maintenant Oh, prestige et points administratifs. Bon, le prestige m'en fiche, mais les points administratifs, ça m'intéresse. Même si j'ai juste dû payer les 200 rien que pour les points administratifs. J'ai une nouvelle doctrine à prendre, mais en fait, je vais m'arrêter. Donc l'épisode sera un peu plus court, j'en suis désolé. On fera peut-être un peu plus long la prochaine fois, si je m'en souviens. Oh, yes Hop, plus d'agitation nulle part Qu'est-ce que vous en dites, les gens Allez, on se retrouve dans le prochain épisode. La prochaine fois...